Côté des ténèbres, et la lumière nous élèvera Mais le démon t'a promis un délai La fée qui protège la fontaine s'appelle Hélène On pénètre le terrain, les sons de radio émettent Les cristaux tout noirs dorment sur la terre de kemet Fait Belek au serpent qui enseigne aux élèves Ma plume est céleste, ma plume vient d'ailleurs Chevalier armé d'une côte de maille, d'ailleurs J'ai le flac, on se médaille, fly, je vois ma tête sur un fly